48 heures. 48 heures, c'est le temps qui vous reste pour pouvoir déverrouiller une tenue totalement gratuitement. Et si tu souhaites savoir comment la déverrouiller, n'hésite pas à rester jusqu'à la fin. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer un skin qui a été introduit dans la dernière mise à jour de Fortnite, dans l'événement Most Wanted, mais qui arrive bientôt à sa fin. A partir de mardi dernier, vous avez pu avoir l'occasion de déverrouiller une tenue totalement gratuitement, mais à présent, il vous reste que deux jours pour la déverrouiller. Alors aujourd'hui, on va la déverrouiller ensemble et je vais vous montrer quelle tenue vous pouvez débloquer. Avant de commencer, les gars, si vous vous êtes nouveau sur la chaîne n'hésitez pas à vous abonner ça vous prend 3 secondes et ça m'aide énormément si cette vidéo t'a plu n'hésitez pas à lâcher ton plus au pouce bleu ça me ferait vraiment plaisir et nous on est parti pour la vidéo ok du coup pour le premier défi on va devoir se cacher dans plusieurs trucs de un on doit se cacher dans une balle à ordures botte de foin et des toilettes mobiles pour les toilettes mobiles et euh, les bottes de foin je pense qu'on va aller à friendy je sais pas trop il si y a des toilettes là bas mais je sais qu'il y a masse masse masse euh, bottes de foin là. Du coup, on va aller à friendy ah, on, on va se cacher dans deux bottes de foin et on va être tranquille là on a un ici Oh, marteau! Ok, déjà 3 kg spawn, ça va. Ah, nul, trop oh, bien. Je me tape la grosse! Ok. Non, t'inquiète, je suis pas là, mon rat. Je suis pas là. Je suis pas là. Je dégage maintenant. Prochaine étape, on va faire, on va remplir le défi. Du coup, on va aller dans le champ de fond voilà, qui est là-bas. On va y aller directement. Allez, c'est parti. On va se passer dans une botte de pain Et voilà, pas rien. on va se barrer vers la zone. On va pas prendre de chance. Désolé, wig. Frère, je perds la vie pour rien. Même pas de bain ordure ici. Qu'est-ce que je fous? Oh. Attendez, c'est soit on peut aller à un billet. Ah, voilà. Voilà, ah, c'était pas du compliqué. Maintenant on a accompli déjà deux défis. Du coup utiliser une émote à l'intérieur d'une chambre forte des imperturbables. Ok du coup les gars comme défi pour pouvoir débloquer le skin pour les défis il faut utiliser une émote à l'intérieur d'une euh, chambre des imperturbables. Alors, nous, on est rendu là. On est rendu là. On va devoir débloquer le pied de biche d'abord. Les moitiés il y ça, pour débloquer le skin gratuit. Mais du coup, les gars, comme vous l'auriez deviné, pour pouvoir débloquer ce skin gratuit, vous allez exécuter toutes les quêtes qui sont disponibles pour les défis Most Wanted. Quand ça sera fait, dans cet onglet, voilà, Most Wanted, vous allez avoir tout ça. Et vous allez devoir tout débloquer, tout, tout, tout débloquer jusqu'à arriver au skin gratuit. Mais du coup, j'ai trouvé une petite technique assez, assez rare, mais pour pouvoir réussir à ouvrir ce coffre fort Alors, ça va être simple. On va devoir... Euh, S'introduire dans le. Je sais pas comment on appelle ça, mais euh, au joue au bowling, voilà. Et là, je vais devoir prendre une arme et me cacher en dessous de l'escalier. se trouve juste devant l'entrée du coffre-fort. Euh, je vais prendre une arme et dès que quelqu'un va venir pour ouvrir le coffre-fort, je vais devoir le tuer. Du coup, allez, c'est parti. On va prendre le maximum qu'on peut là. Maintenant, on se cache juste ici et on attend. C'est aussi simple que ça avant que quelqu'un arrive et ouvre le coffre. 2000 plus en plus les gars je viens de me rendre compte que le défi il est quand même hyper hyper constant. Parce qu'en fait moi ma technique c'est de tuer la personne qui va essayer, essayer d'ouvrir le, le coffre fort. Mais après ça la personne va pas se douter que je suis en train de faire mes défis et que euh, c'est juste pour mes défis. Mais il va vraiment penser que je, fous, je me fous de sa gueule et je le nargue en faisant une émote. C'est bon, j'ai réussi C'est bon les gars, j'ai réussi j'ai réussi le défi, j'ai réussi le défi Mais les gars je vous conseille euh, de le faire le plus rapidement possible Moi au moment où je tourne la vidéo, on est vendredi Mais je vous sors la vidéo normalement dimanche Alors Vous avez encore lundi euh, pour pouvoir faire euh, pour pouvoir faire les défis Et même dimanche parce que je pense que je vais sortir la vidéo le matin Donc, Comme ça va sortir tôt, vous allez pouvoir avoir l'information Et pouvoir euh, faire rapidement tous vos défis euh, Si vous tryhardez énormément, vous avez peut-être euh, du potentiel de, de débloquer le skin Vous devez quand même faire euh, un maximum d'efforts pour pouvoir le débloquer Pour information. Euh, L'événement Monster Wanted Va débloquer le skin Il est encore disponible Jusqu'à mardi les gars, j'en profite pour vous dire si vous souhaitez apparaître dans la prochaine vidéo et que je vous fasse une dédicace, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton rouge, activer la cloche de notification, laisser un petit pouce bleu, ça m'aide énormément pour, la, pour les vidéos et ça me motive énormément pour continuer. Je sais que vous êtes énormément à regarder les vidéos sans être abonné, alors si vous êtes nouveau et que vous kiffez mes vidéos, n'hésitez pas à me faire savoir en vous abonnant et à me le dire dans les commentaires. Euh, ça vraiment plaisir. Bon les amis, maintenant on va réussir à débloquer ce skin. qu'on a tant galéré à faire tous les défis. On va maintenant réussir à le débloquer euh, déjà euh, regardez quel défi il nous reste à faire il nous reste tous ces défis à faire alors on a masse masse temps pour pouvoir les faire euh, il nous reste plus que le défi euh, le, le skin on lui-même à le débloquer et voilà du coup le défi qu'on va faire maintenant ça va être tout simplement d'utiliser différents véhicules en une seule partie on va appuyer sur suivre la quête et c'est parti on est parti ok déjà on a une voiture ici on a une moto juste à côté voilà on peut se barrer maintenant. Maintenant, il nous reste plus qu'à entrer dans le camion qui se trouve à la station service. Et on aura terminé le défi. Oh, il y en a aussi ici. Voilà, c'est bon. On a terminé le défi. Et voilà, tu dégages. Oh par contre, euh, on peut très bien dire que là, je l'ai démarré. Vraiment, les gars, je me mets une c'est balle. C'est balle dans sa merde. Attendez, on va voir si on peut avoir le, le, le coffre-fort. Parce qu'on peut faire le défi, attendez. Au moment, enfin, envers ce moment de la, de la game, il n'y a plus personne. Ah bah ouais. Bon bah payé pour euh, une fois. Vas-y on va faire ce défi. Voilà. On a payé. On a déjà... Oh. Ok du coup on a réussi à finir un défi. Euh, ok fouiller des codes des imperturbables Super l'université de potes. Pas que les distances, Ok ça on va le faire euh, en portant une arme exotique. Ça les gars je pense qu'on va le faire en fin d'ampagne en, euh, en fin parce que ça va être plus facile. C'est bon, j'ai réussi. En rien, non, je pense qu'on va devoir aller dans la zone les gars parce que sinon, Maintenant, on va devoir attendre le compte à rebours les gars. On va y arriver. Après, 3, après 1h30 de, de récupérer les gars. C'est ce qu'il faut. Si le défi est réussi, après ces 20 secondes, je pourrais le retirer dessus, je m'en fous. C'est bon, non hein surveillez de en face de, de, de tempête. Une âme exotique, C'est ça, non? T'as réussi le défi là. Survivre en face de la tempête en portant une arme exotique, c'est ça, non? Hein Genre là, c'est pas compté. Ça le fait pas, je comprends pas. C'est pas une arme de... exotique ça? Frère, je respecte tout. Survivre en face de tempête en portant une arme exotique. Là, je la mets dans mes mains carrément. J'ai un, un... un... un lance-bush. Survivre en face de la tempête en portant une arme exotique. Je... C'est ça que je fais là. C'est pas une arme exotique ça? Gros! Un problème là! Pas, je comprends pas, frère. Pourquoi chance, Et je le fais là? Je que ça marche pas, je sais pas avec cette arme. On va faire C'est bon on a réussi le défi C'est bon on a réussi le défi Du coup les gars vous savez très bien ce que ça veut dire ça Ça veut dire qu'on a enfin réussi à débloquer le skin On va essayer de venir peut-être le gérer ton pas Si vous ne voyez pas le reste de la game C'est que j je, je suis mort comme une pauvre merde Mais si, euh, bah, si je suis content bah, j'ai réussi à, à gérer la game Du coup là obligé Là c'est bon c'est officiel j'ai débloqué le skin Du coup il nous manquera juste d'aller dans le lobby Pour, pour, pour enfin, de continuer la game Il reste encore 4 personnes alors on peut gérer peut-être Il est là. Juste là. Ah non. Ah. Mais frère laisse moi à la fin Mmh, bien sûr. Bon bref, c'est pas grave les gars. Du coup, on a enfin réussi notre objectif. On, a... on va pouvoir débloquer le skin. C'est parti, on va le découvrir ensemble. On va le découvrir ensemble. Et voilà. Du coup, le skin s'appelle l'As de l'imperturbable. Super, vraiment, il est vraiment stylé. On a son deuxième style avec le masque. Vraiment, vraiment stylé. Euh, moi, perso, je vais mettre celui-là. En tout cas les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire votre note sur le skin en commentaire. N'hésitez pas à liker si la... si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. On se la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, c'est Discaplex. A très bientôt